Le prince Harry rencontre un orphelin en Afrique. 14 ans après, il a une place à la table d'honneur pour le mariage royal. Peu de gens ont raté le magnifique mariage royal qui a eu lieu ce week-end dans la chapelle Saint-Georges à Windsor. Les amis et la famille sont venus de très loin pour être témoins de cette union avec beaucoup d'invités assez inattendus comme pour ajouter du relief à ces célébrations. Comme c'était un événement qui a retenu l'attention du monde entier, c'était une audience de près de 2 milliards de spectateurs qui s'est assise devant la télé pour regarder le prince Harry et Meghan Markle s'échanger leurs vœux. Conséquence directe de l'ampleur des procédures prises. Ce mariage a beaucoup fait parler de lui. De nombreuses histoires ont pris vie depuis ce vécan, grâce à une formidable sélection d'invités présents pour voir Harry prendre Meghan pour épouse. Outre David Beckham, George Clooney, Tom Hardy et Elton John, comptons également la présence d'un orphelin africain qui avait rencontré le prince Harry pour la première fois 14 ans auparavant. Dans l'assistance présente pour le mariage, aux côtés des invités les plus renommés, étaient réunis 200 autres personnes venant de différentes œuvres de charité que la famille royale avait aidé au fil des années. Harry et Mutsu. Parmi ce groupe très restreint se trouvait Mutsu Potsan, qui avait fait la rencontre du prince Harry alors qu'il n'avait que 4 ans. C'était lors d'une mission pour venir en aide aux enfants atteints du Vicida ou Le Soto, en Afrique, qu'Hari, alors âgé de 19 ans seulement, a Fait la rencontre de Mutsu pour la toute première fois. Mutsu habitait dans un orphelinat en dehors de Maseru, la capitale du Lesotho. Les deux sont instantanément devenus amis, et Mutsu a suivi Harry partout où il allait. À peine deux ans plus tard, Harry, ainsi que le prince Sezo du Lesotho, ont fondé l'association caritative Sante Signifiant Ne m'oublie pas. L'objectif de cette association était de venir en aide et redonner de l'espoir aux enfants atteints du Visida au Lesotho ainsi qu'au Botswana. Au fil des années, Harry est retourné au Lesotho plusieurs fois, et chaque fois, il a été accueilli par son ami Mutsu, des représentants venant de Santebal. C'est finalement Mutsu qui, à son tour, a rendu visite au prince Harry. Mutsu était l'un des dix représentants de l'organisation Santebal présent lors du mariage d'Harry ce samedi. C'est la preuve que ce prince britannique a vraiment le même cœur que sa maman, bien entendu. Le prince Cézo était également présent au mariage. « Je suis venu pour convier les meilleurs voeux de tout le Lesotho, je ne suis pas présent dans mon propre intérêt. Je suis ici et je représente toute une nation qui est très contente. » Confie le prince ses selon le journal britannique Today My, Muzu, qui était parmi les premiers à féliciter le couple de nouveaux mariés, se porte bien et apprécie pleinement ses études. Ça m'a fait chaud au cœur. J'espère vraiment que le prince Harry continuera à œuvrer comme il l'a fait par le passé pour le bien-être des autres. Partagez cet article avec vos amis et votre famille sur Facebook pour féliciter les nouveaux mariés.